Chers traders et investisseurs, vendredi 12 juin, bonjour Alors ça y est, comme nous vous l'avions averti hier suite à des ventes impressionnantes frôlant le sell-off en Europe et surtout aux états unis le premier objectif que nous avions visé sur le DAX de 11800 a été atteint et les investisseurs ou les traders ont vendu comme un seul homme, comme ils avaient acheté comme un seul homme quelques jours avant. Vous allez me dire que la crise sanitaire est loin d'être terminée, en particulier sur le continent américain, en Inde et en Iran, et que la Fed a un petit peu douché les espoirs des investisseurs. Mais quand même, quand même, quel comportement moutonnier les marchés s'envolent et puis ils s'écroulent, comme ça, à quelques jours d'intervalle. Enfin, tout ça est lié à la nature humaine, nous n'allons pas y revenir maintenant. Dans ce contexte, ce matin, nous avons réalisé de nouveau un strike. Avec 5 trades gagnants sur 5 accompagnés de 4 médailles. Espérons un après-midi tout aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes trades, une très bonne journée, un très bon week-end et à lundi.